Vous êtes avocat des professionnels de la santé depuis 20 ans. France et vous accompagnez également les médecins français à s'installer à l'étranger et les médecins étrangers à leur en France. Euh, je vous reçois aujourd'hui pour parler de la crise sanitaire en France. Euh, C'est pour vous dire que l'Afrique actuellement est perdue et ne reconnaît plus du tout la France à cause notamment des polémiques relatives à l'utilisation de, de la chloroquine dans les soins du Covid. Comment expliquez-vous ces polémiques La France, si vous voulez, euh, à moitié travaille pas mal à l'étranger, il y a une particularité française, c'est que la France a un orgueil démesuré. C'est-à-dire que la France, elle est la France des Lumières, la France de la Renaissance, elle est la France de Napoléon, la France et, et, et finalement France de Descartes. On a vécu effectivement là-dessus, on a vécu sur un système de santé qui, est, qui était performant mais qui ne l'est plus. Et donc si vous voulez, la chloroquine... Le débat sur le chloroquine il est un débat qui est sain. Le débat scientifique, il est toujours sain. Euh, simplement, la proportion qu'il a prise en France témoigne de ce que, finalement, nous ne sommes plus capables de faire de la science, nous ne sommes plus capables de faire du débat, et donc nous ne sommes plus capables de faire du débat scientifique. C'est bien ça le cœur du problème, si vous voulez. La France passe son temps à regarder ailleurs. C'est-à-dire que la grande tradition française, c'est que vous pouvez effectivement, avoir la maison qui brûle, et tant que le dernier, la dernière poutre n'a pas brûlé, eh bien euh, la France ne réagira pas. Ça c'est quelque chose de tout à fait singulier. Regardez la différence, c'est intéressant ce que vous dites, regardez la différence entre le Sénégal et la France par exemple. Vous prenez... À date constante. C'est-à-dire, allez, on va prendre autour, à un moment où euh, finalement les gens ne savaient pas trop ce qui allait nous tomber dessus. Vous prenez ça euh, autour de fin février, début mars, fin février même, euh, en France et au Sénégal. C'est assez marquant. La France, le 25 février, le 27 février de mémoire, laissait se jouer la partie, la, la, la partie de, de foot, le match de foot, euh, Turin-Lyon avec un ministre de la Santé qui vous expliquait que finalement, euh, voilà, les frontières, on pouvait les laisser ouvertes, on les a laissées ouvertes tout le temps d'ailleurs, et que, euh, ma foi, tout ça, euh, euh, c'était des clusters en Italie, mais euh, ça, ça flambait à Milan, mais pas à Turin, alors que Milan était déjà quasiment en quarantaine hein, euh, au 25 février, au 27 février. Dans le même temps, qu'est-ce qu'a fait le Sénégal Le Sénégal a effectivement fermé ses frontières. C'est la première réaction du Sénégal. Le Sénégal. Euh, fin février, ça c'est assez frappant, à fermer ses frontières. Et il faut écouter pour ça un médecin sénégalais, quelqu'un qui a fondé SOS Médecins, en fait, au Sénégal, et qui dit ça euh, de manière assez, euh, assez intéressante, il dit la première réaction euh, qu'on a eue, nous, en février, ça a été de se dire on va fermer les frontières parce qu'on savait que c'était un virus du voyage, que c'était un virus de la mondialisation. Et on retrouve là quelque chose qui est tout à fait symbolique, si vous voulez, qui est très intéressant. On va y retrouver quoi On va y retrouver une espèce qui ne va pas du tout me faire mentir, par la suite ne va pas me faire mentir, un pragmatisme africain et un idéologisme français. En France, nous sommes un pays d'idéologues et nous avons géré cette crise avec idéologie. C'est-à-dire avec des mots pompeux, avec des concepts. Nous sommes le pays des concepts, mais nous ne sommes pas le pays du réalisme. Les virus n'ont pas de frontières, les virus n'ont pas de passeport, mais ça c'est des mots. D'ailleurs regardez l'Allemagne, l'Allemagne la première chose qu'elle a faite, elle s'est assise sur les accords de Schengen euh, qui ont tant effectivement qu'aiment tant Emmanuel Macron, et concrètement elle a fermé ses frontières avec l'Italie par exemple. Et donc on s'aperçoit que vous avez deux manières d'affronter les choses, et c'est les deux façons D'ailleurs, on dit la France, mais on pourrait aller plus loin, mais c'est une partie de l'Occident. Vous avez la partie idéologiste de l'Occident, et plus particulièrement de la France, euh, qui, a, qui a abordé ça avec idéologisme, et vous avez ensuite les pays euh, d'Afrique, euh, du continent africain, qui ont abordé ça avec pragmatisme. Et la chloroquine ne fait pas exception à la règle. Il faut écouter euh, les professeurs sénégalais en particulier, je le redis, euh, lorsqu'ils vous expliquent, ou le Maroc, lorsqu'il vous explique que concrètement, bon, bah, écoutez, ça marche, voilà pourquoi ça marche, voilà comment on sait que ça marche, donc ça marche. Voilà. Non, en France, c'est pas ce qu'on va faire. En France, la, la Société de pathologie infectieuse de langue française, la SPIF, va bah, se permettre d'écrire un professeur sénégalais pour quand même l'interpeller sur, sa, sur la, la, la, la chloroquine et la zitromycine. Donc on va jusque-là nous sommes un pays d'idéologues. Nous sommes un pays qui est infoutu de venir effectivement raisonner de façon pragmatique. Nous sommes des théoriciens. Nous théorisons tout, mais nous ne pratiquons rien. C'est ça le cœur du problème. Et si vous voulez, non seulement on ne fait rien, mais quand on fait quelque chose, c'est qu'on donne des leçons au monde entier. L'Afrique, effectivement, s'est prise des leçons de notre part, l'Italie s'est prise des leçons, tout le monde se prend des leçons de notre part. Et puis n'oubliez pas, n'oubliez pas, vous avez déjà dû entendre ça, nous avons les meilleurs scientifiques au monde. N'oubliez pas cette France qui vous explique que nous avons les meilleurs médecins au monde. Qu elle, en est, elle a réussi à s'en convaincre, en fait. Hein. À force de répéter un mensonge, il devient une vérité. Eh bien voilà, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, cette vérité, elle se confronte au réel. Et nous venons d'être confrontés au réel. Le réel, c'est que nous n'avons pas de système de santé efficace. Le réel, c'est que nous n'avons pas de politique de santé publique. Le réel, c'est que nous cherchons querelles, je veux dire de personnes pour des questions d'ego, parce que la Raoult contre le reste de la France, c'est pas vrai, mais Raoult contre le reste d'une partie de la communauté scientifique, c'est jamais que des questions d'ego. Et que plutôt qu'effectivement penser que peut-être aurait raison, ben bah non, il si, ne faut, faut, faut pas, pas qu'il ait raison, c'est comme ça. Euh, et donc nous avons effectivement un problème de vérité qui s'est confronté dans le mur du réel. Nous avons pris le mur du réel en pleine figure. C'est ça le problème. Et là où vous, les Africains, avez quelque chose à nous apporter, pour le coup, c'est de nous rappeler à, des, à une épidémie, ça ne se commande pas, ça se gère. Et concernant toujours la chloroquine, est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui si toutefois les médecins français peuvent encore prescrire la chloroquine et est-ce que toutes les pharmacies délivrent cette molécule Ils peuvent la prescrire sous leur responsabilité, hors de son indication de mise sur le marché, et les pharmacies peuvent la délivrer sans peine. Il y a toujours au nom d'une idéologie deux choses qui se passent. La première chose, c'est que certains médecins ah, c'est un pharmacien plutôt, euh, maintenant, refuse de délivrer, se sont organisés, semble-t-il, pour un refus de délivrance de chloroquine, ce qui est insensé, c'est du jamais vu, hein. c'est insensé cette organisation. Et Sanofi refuse de livrer la chloroquine à l'IHU de Marseille. Voilà, et voilà où on en est, la chloroquine en France. Quand je vous dis que tout ça est devenu dingue et a pris des proportions de fou, voilà où effectivement on en est. Le 20 novembre dernier, l'OMS a déclaré qu'elle ne recommande plus l'utilisation du remdesivir aux patients Covid, en insistant notamment sur le fait qu'il n'existe pas assez de preuves pour appuyer son utilisation. Que répondez-vous à cela Je réponds que c'est quelque chose qui est déjà connu depuis au moins... Pour ceux qui, ne, ceux qui dormaient, qui étaient en confinement entre mars et juin, alors déjà en mars on le savait un peu, mais euh, s'il fallait effectivement pour ceux qui ont dormi entre mars et juin, en juin, Karine Lacombe, euh, donc, qui est membre du conseil scientifique de mémoire et qui en tout cas est une éminente euh, infectiologue qui, euh, mon Dieu, a considéré que la chloroquine ne fonctionnait pas et est misurée euh, du professeur Raoult, a eu quand même cette... Parole très forte devant la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale pour dire que le remdesivir ne fonctionnait pas. Elle a expliqué de façon précise en juin que. Euh, le rein du Zivir apportait peut-être un gain de jours en hospitalisation, qu'à la place d'être cinq jours, vous le seriez trois jours, mais qu'en termes de mortalité, ça n'apportait rien et qu'elle, à titre personnel, considérait en tant que présidente de euh, cette plus particulièrement en tant que médecin, elle considérait que ce médicament ne servait à rien. Donc, dès le mois de juin, on le savait. Pourtant, en juillet, les agences sanitaires françaises ont accordé euh, une autorisation d'utilisation temporaire à euh, l'Euromdizivir. L'Agence européenne du médicament a accordé une, à, non seulement une AM européenne, mais a précommandé les doses par milliard euh, d'euros à Gilead. Morale de l'histoire, vous avez aujourd'hui une situation où on se retrouve à pouvoir ouvrir une pharmacie avec un médicament qui marche pas, pour faire simple. Et le seul qui y est gagné dans cette histoire, ben c'est le laboratoire Gilead dont l'action a bondi de manière spectaculaire, dont le chiffre d'affaires a bondi de façon spectaculaire, et tout ça finalement au détriment de la santé des patients et au détriment de la vérité scientifique. C'est-à-dire que pour faire simple, je crois que la problématique qui va se poser dans les prochaines années en France et en Europe, c'est que nous n'avons pas suffisamment de distance avec les laboratoires pharmaceutiques et les industries pharmaceutiques. Et que donc, effectivement, la vraie question, c'est celle de savoir qui fait la politique de santé en Europe aujourd'hui. Est-ce que c'est les agences sanitaires ou est-ce que c'est au contraire euh, les laboratoires pharmaceutiques, les industries pharmaceutiques indirectement Et regardez ce qui se passe actuellement, par exemple, avec le vaccin. Tout le monde vous annonce un vaccin, les États ont déjà précommandé un vaccin, mais vous avez à côté de ça le professeur Eric Combe, qui est membre du conseil scientifique, qui effectivement vous explique pour sa part il n'a même pas vu les études. Encore aucune étude ne lui est, ne lui a été communiquée. Il est président, enfin il est membre, pas président du Conseil scientifique, qui donc doit décider de la vaccination dans ce pays et vous n'avez pas une seule étude scientifique là qui lui a été donnée, là où effectivement euh, quand même vous avez déjà un président de la République et une Europe en général qui vous annonce qu'elle va vacciner dans les 15 prochains jours ou trois prochaines semaines. On y est là, on est début décembre, je veux dire dans trois semaines normalement la, vaccine, la population devrait pouvoir commencer à être vaccinée. Et dans certains pays apparemment, avec une obligation de vaccination. On a, on, a, on a dépassé le stade de la folie dans cette affaire. Et dites, d'ailleurs, pour la petite histoire, si je peux me permettre juste un, un, un aparté, dites aux Africains, vraiment, de venir, et aux médecins africains, mais aussi, d'une manière générale, aux populations africaines, de venir nous inculquer le bon sens dont elles font preuve dans cette épidémie comme dans les autres. Je veux dire, c'est totalement ahurissant. Si vous aviez géré Ebola comme on gère euh, le Covid-19, mais vous seriez tous morts. Et en parlant de vaccins, le Madagascar vient justement d'annoncer qu'elle refuse de, de, de valider, d'autoriser le vaccin sur son territoire. Euh, ce pays préfère d'ailleurs privilégier les remèdes traditionnels locaux. Je pense qu'effectivement, le Madagascar eh bien, vient euh, concrètement faire preuve de pragmatisme, encore une fois. Comme l'avait fait la Pologne avec HAN1, elle avait dit « écoutez, moi je refuse d'acheter des vaccins dont le laboratoire n'entend pas garantir la sécurité et... » à propos desquels le laboratoire, parce que c'est ce qui est en train de se jouer actuellement, le laboratoire, ont inclus une clansade des effets secondaires. Moi, je suis désolé. Quand je vends ma voiture, je suis responsable de, euh, de je, je, je suis responsable effectivement des effets secondaires. Enfin, en tout cas, des, des défauts de ma voiture si je les connais. Si je les connais. Et si je les connais pas, ok. Mais alors, si je vends une voiture et je connais pas les défauts, bah, c'est un problème. Ici, c'est pareil. C'est-à-dire que concrètement, on va venir me vendre un vaccin dont on refuse de me dire s'il est suffisamment sûr pour que j'en prenne la responsabilité. Pourquoi, diable, si ce vaccin était si sûr, le laboratoire n'en assumerait pas la responsabilité enfin, C'est une question de base, c'est une question de base. Mais la vérité, elle est relativement simple. C'est qu'on sait, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est encore une fois Karine Lacombe et euh, Jean, Monsieur de Frécy, euh, professeur de Frécy, qui sont tous les deux donc membres du conseil scientifique, qui ont le même président, disaient en juin qu'il ne fallait pas compter avoir un vaccin en juin Avant, au moins un an, en raison des tests, en raison de tout ce qui devait être fait. Catherine Hill, qui est épidémiologiste en France, assez connue, favorable au confinement, favorable à toutes ces mesures coercitives, a néanmoins expliqué, il y a, une, il y a maintenant à peine une semaine, que le vaccin, cette bah, mise sur le marché aussi rapide, était largement problématique et qu'il ne fallait pas le faire. On sait effectivement que c'est un vaccin à ARN, euh, on sait effectivement que euh, manifestement, c'est une technologie qui n'a pas tout à fait fait ses preuves euh, encore sur l'homme. Euh, mais moi, si vous voulez, ce que je retiens en tant que juriste et en tant que citoyen, c'est que j'ai quand même une situation cocasse où euh, un membre éminent du conseil scientifique, euh, en, euh, donc Eric Combe, a dit expressément qu'il n'avait pas reçu les études scientifiques et que, que tout ce qu'il avait c'est les communiqués de presse. Et Eric Homme, c'est pas tout à fait n'importe qui Eric Homme, parce que en euh, ju juillet, euh, en tout cas dans cet, entre juillet et septembre, c'est le seul qui avait quand même dit que pour le Rennes c'était pas efficace avait-il dit à la commission de transparence de la HAS, il avait dit ce truc ça marche pas, euh, je comprends pas pourquoi on en fait la promotion, mais il avait quand même été extrêmement dur à l'égard du Rennes et finalement trois mois plus tard, eh bien, l'histoire lui donne raison, quand même. Donc, si est comme aujourd'hui, en France, vous dit « j'ai pas les études », alors qu'il est membre du conseil scientifique, on peut raisonnablement se demander « pourquoi est-ce que c'est le seul à le dire ?» On peut légitimement se poser la question de savoir « mais où sont les autres ?»« Où sont les autres professeurs ?»« Où sont les autres praticiens ?»« Comment j'explique, finalement, euh, les autres membres du conseil scientifique d'un côté, les taux sanitaires de l'autre ?» ne partagent pas la l'avis d'Ericom. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils ont des études qui n'auraient pas été transmises à Ericom, qui dormaient effectivement pendant qu'on partageait les études, mais comment considérer pour le remdesivir par exemple également, que Eric Combe a été le seul à venir explicitement dire non, alors Garenne Lacombe l'a dit, je vous l'ai dit en juin, mais comment est-ce qu'on considère que malgré l'avertissement de, de, uniquement de deux ou trois scientifiques où était l'ensemble de la communauté scientifique Tous ceux qui effectivement ont écrit au Sénégal pour venir expliquer que la chloroquine ne marchait pas. J'ai des choses qui sont assez curieuses. Moi je reçois des mails d'indignation du Sénégal qui effectivement euh, vous disent c'est scandaleux, que la façon dont ils ont été traités est juste scandaleuse. J'ai effectivement quand même le secrétariat technique de la de la comment dire de la République démocratique du Congo et pas du Sénégal euh, là dessus qui vient écrire une lettre de protestation. De, contre la, la, la plainte déposée par la Société pathologie infectieuse de langue française contre le professeur Raoult, en ce qu'ils sous-entendent la SPIF, que euh, je, je vous lis ce qu'ils qu indiquent, que poursuivant son soutènement, la destructure considère que le professeur Didier Raoul fait une communication toxique par ce fait à l'Afrique où le personnel médical serait naïf et incompétent et qui ferait usage de ce produit par manque de moyens financiers suite au budget national inconsistant. Que considèrent-elles les populations africaines auraient bien pu avoir accès à des traitements meilleurs et bien évalués en dehors de la chloroquine si les moyens financiers conséquents étaient disponibles pour faire face à cette pandémie. Nous rejetons en bloc ce soutènement. Le, au seuil de cette pandémie Covid-19, au mois de mars et avril 2020, la République démocratique du Congo, le taux de mortalité est, était de plus de 11%, le personnel médical a eu à recourir à, à l'utilisation de la formule chloroquine, azithromycine, zinc, oxygène, et le taux de mortalité a sensiblement baissé à 2% pour les patients Covid-19. Et il explique ensuite, etc., que l'Afrique a très bien géré la pandémie et c'est faux de soutenir que le professeur qui a fait de la communication toxique. Vous voyez où on en est On s'intéresse à la chloroquine en se permettant d'écrire, en se permettant effectivement de traiter les Africains, finalement de faire du néocolonialisme, alors que pendant ce temps-là, finalement, la Spilf ne proteste pas contre le remdesivir et ne proteste pas contre le vaccin. On peut quand même se demander pourquoi. Est-ce qu'il y a plus d'études disponibles sur le vaccin qu'il y en a sur la chloroquine Bien sûr que non Est-ce qu'il y a plus d'études disponibles sur le remdivivir qu'un sur la chloroquine Les études du remdivivir montraient que ça ne marchait pas. Alors quand effectivement la se dit que l'Afrique n'a pas eu accès à des traitements plus coûteux, elle fait allusion à quoi exactement J'aurais aimé qu'elle aille jusqu'au bout de son raisonnement. C'était quoi l'objectif de proposer du remdesivir à l'Afrique C'était ça l'objectif Parce que quel autre traitement que la chloroquine Puisqu'apparemment aucun ne fonctionne, soi-disant. Alors ok, mais lequel de traitement Lequel Puisqu'il n'y en avait pas 50 en lice. Les deux qui ont émergé en finale, c'était le remdesivir, le toxinizumab ayant été écarté, et même le toxinizumab était effectivement coûté une fortune. Donc qu'est-ce qu'elle suggérait, la Spils Qu'est-ce que suggérait la Société Française d'infectiologie, là et Effectivement, de venir donner à l'Afrique un traitement plus cher, mais notoirement inefficace C'était ça l'idée C'est quand même, cette lettre de protestation, elle est quand même tout à fait claire. On est passé de 11% à 2%. Est-ce que ce n'est pas du racisme envers l'Afrique C'est du néocolonialisme. Je vais vous dire, madame, on traite les Africains, on traite les médecins africains, mais on les traite en Afrique comme on les traite en France. Moi, je suis effectivement avocat d'une société, enfin, en tout cas d'un syndicat, d'un gros syndicat, d'une intersyndicale de médecins à diplôme étranger avec une grosse partie de médecins africains qui viennent terminer leurs études en France et tentent et souhaitent pour certains y rester quelques années. Euh, faire leur DES en France, ils sont diplômés comme des Français, ils ont fait leur internat comme les Français, mais néanmoins on les considère encore comme des sous-médecins et ils sont bons à aller dans les hôpitaux périphériques à 1000 euros avec effectivement, qu'est-ce qu'on entend On entend le fait que, mais vous comprenez, ils ne parlent pas français ben oui, parce que les Africains ne sont pas francophones, c'est bien connu je pense qu'ils le sont bien plus que nous et ensuite, comprenez, ils n'ont pas fait leurs études en France et donc ils ne sont pas au courant de tout ben oui, bien voilà, et donc on est, on, est, on est capable de les mettre dans des hôpitaux quand même à soigner des patients, mais s'il vous plaît, pas à 3 000 euros, mais à 1 000. Le problème, il est là. Est -à -dire qu a, quand je vous parlais tout à l'heure de la vanité et de l'orgueil français, de cet idéologisme français, il est là. Nous avons effectivement aujourd'hui en France un vrai problème. Et regardez, nous manquons de personnel, par exemple hospitalier, soit, mais nous avons aujourd'hui un vivier en France de médecins à diplôme étranger qui sont. Euh, complètement sous-estimés, mésestimés et euh, qui n'ont pas pour certains même pour la plupart le droit même d'exercer en France parce qu'en France, il y a une particularité, c'est que nous croyons encore à l'époque de la Renaissance où la France brillait partout en Europe. Nous, nous croyons encore à une époque où nous pouvions effectivement imposer sous Louis XIV euh, nos vues à l'Europe et au monde, sauf que c'est plus vrai Bien. Et que ça, nous n'avons pas accepté. Nous n'avons pas accepté la fin des colonies, nous n'avons pas accepté l'indépendance de nos colonies. Et cette histoire avec l'Afrique en témoigne clairement. Nous, on veut bien, sur le plan politique, sur le plan économique, comme on veut bien vous refourguer nos merdes, ça pose pas de problème que vous soyez indépendant. Quand il s'agit de vous refourguer nos contrats à prix d'or, et quand il s'agit effectivement de venir piller l'Afrique, ça, ça pose pas de problème par contre. Mais par contre, quand il faut euh, concrètement venir... Euh, apprendre quelque chose de l'Afrique, et quand il faut se dire, mais attendez là, il y a un pragmatisme africain et ces gens, il y a des médecins incroyables en Afrique, et peut-être qu'on pourrait essayer de travailler avec eux, ben non, on ne va pas le faire. Quel est aujourd'hui l'institut en France qui a dans son conseil scientifique des médecins du monde entier, et plus particulièrement en grande quantité et surreprésenté des médecins africains C'est l'IHU de Marseille. Parce que l'IHU de Marseille dit moi, je travaille avec l'Afrique parce qu'ils ont des médecins exceptionnels en Afrique. Nous, on ne l'accepte pas. Quand le Maroc, le ministre de la Santé, vous dit « mais moi la chloroquine, je la donne en routine », eh ben, on le considère avec une espèce de dédain, mais regardez que c'est ce qu'avait fait la France avec l'Italie. Au départ, quand on a dit « mais attendez, en Italie, ça flambe, là ». elle a dit « oui, mais l'Italie, vous savez l'Italie ». Non, en France, il n'y a que les Français. Il y, y, y a une particularité en France, hein. nous sommes le pays des droits de l'homme. Regardez, on sent, on sent, on sent, on, vous l'avez déjà entendu, on est le pays des droits de l'homme. Et pourtant, euh, voilà, le Conseil européen des droits de l'homme vient de nous rappeler à l'ordre euh, une première fois, Amnesty International nous rappelle à l'ordre régulièrement, nous sommes des idéologues. Nous passons notre temps à proclamer pour mieux, pour ne, pour mieux ne pas appliquer, En fait, c'est tout. Nous avons des discours, mais nous n'avons pas de pratique. Et, et la crédibilité de la France a d'ailleurs été bien compromise compte tenu de son échec dans, dans la gestion de cette crise sanitaire et la politique étrangère de la France en Afrique notamment est un véritable désastre. Que devrait faire à votre avis la France pour recouvrir la confiance de ses partenaires C'est trop tard. Vous avez une double crise de confiance à mon avis. Vous avez une crise de confiance verticale et une crise de, confiance horizontale. crise de confiance horizontale. Verticalement, la population française ne croit plus dans son gouvernement. Et ça, c'est comme ça que naissent tous les supports de dictature. Finalement. La dictature, elle commence quand la légitimité d'un gouvernement démocratiquement élu commence à être remise en question. C'est le terreau pour les coups d'État, en fait. Et au plan international, c'est la même chose. Moi, je ne sais pas comment on va faire, si vous voulez, pour restaurer des relations avec l'Afrique, lorsque vous avez, dans l'indifférence la plus générale, une société de médecine, et non des moindres, qui vient effectivement être au cœur de la crise sanitaire, donc la SPILF, et qui vient venir vous ex expliquer comment on doit soigner les gens en Afrique, et qui est capable de vous dire que les médecins africains sont finalement des noirs, euh, des, des, des, des gens effectivement, vous savez, hein, pardonnez-moi de l'expression, mais oui. on a vraiment le sentiment, à un moment donné, que c'est le nègre. C'est-à-dire que moi, ce que je ressens pour bien connaître l'Afrique, pour le coup, et, et pour avoir cette conscience étroite de la compétence des gens qui y exercent, à un tel point d'ailleurs, que euh, un certain nombre d'entre eux ont beaucoup de choses à nous apprendre. ce que je constate avec effroi, c'est que nous sommes effectivement dans un néocolonialisme et que cette bien-pensance française, elle fait que si Éric Zemmour, sur un plateau télé, vient déraper, on saisira le CSA dans la minute, tout le monde s'en mais on voit qu'au cœur de cette crise, on est capable d'aller beaucoup plus loin, on est allé beaucoup que jamais personne n'est allé. Personne n'a jamais osé écrire à un président, à un médecin, à un chef de service d'une unité de maladies infectieuses d'un pays pour lui dire comment il devait travailler. Parce enfin, que vous imaginez si demain matin, on recevait le chef de service de Necker ou de la, la sapétrière ou de Bichat recevait un courrier de l'université de New York pour dire Écoute, mon garçon, tu fais mal ton boulot, ouais, je vais te dire comment il faut faire. Enfin, ce serait ce sera un incident diplomatique. Ben non. Là, c'est pas grave. Donc si vous voulez, moi, Aujourd'hui, ce que je pense, c'est qu'il va se passer une chose comme d'habitude, c'est-à-dire que l'Afrique en particulier, le continent africain, va continuer de nous enseigner, va continuer de nous apporter son pragmatisme, va continuer de nous apporter ce qu'il sait faire, sa gestion des épidémies, euh, et à côté de ça, d'ailleurs on note une chose intéressante, c'est qu'en Italie, ceux qui ont réussi le mieux, ce sont ceux qui ont été médecins en Afrique pendant une quinzaine d'années, enfin bref, mais... Euh, vous allez continuer à nous apporter ce que vous allez nous apporter, notamment d'abord un, un rapport à la mort, c'est-à-dire qu'on va arrêter d'avoir peur de notre ombre dans ce pays, dans ce continent, on va arrêter de croire que notre orgueil peut vaincre la mort, c'est pas vrai. Les épidémies ont toujours fait partie de l'histoire de l'humanité, et c'est peut-être pas la peine effectivement de faire comme si c'est l'Apocalypse à chaque fois, ça vous avez à nous l'apprendre, vous avez à nous apprendre qu'on on est tourné vers l'avenir, que si et seulement si on a les pieds enracinés dans notre culture et dans notre tradition, que voilà, vous avez une tradition, nous avons la nôtre, et qu'à ce titre, effectivement, vous avez réussi à traverser les époques avec votre tradition, tout en vous élançant, euh, quand on voit la Côte d'Ivoire, quand on voit le Sénégal, quand on voit l'Afrique du Sud, tout ce que vous avez effectivement réussi à surmonter, et comment vous avez réussi à finalement vous élancer, vous, vous l'avez fait sans renier ce que vous êtes. Ben, c'est peut-être ça que vous allez nous apporter, c'est de réussir à gérer les crises, avec notre tradition culturelle, avec les pieds enracinés dans le béton de nos traditions culturelles et culturelles, même parfois, et philosophiques, et avec effectivement euh, les yeux tournés vers ce qui se fait ailleurs, et considérer que ce qui se fait ailleurs peut effectivement euh, nous être utile, et que notamment… Bah c'est une bonne leçon, je vais vous dire, qu'on prend tous dans la figure euh, pour le coup ici. Parce que moi, je suis ici. Une chose à retenir de cette crise, et que je retiens, je ne vous le cache pas avec une pointe de satisfaction, c'est que finalement, les conti, le continent africain s'en sort beaucoup mieux que nous. Et ça, je vais vous dire, c'est ma seule consolation de cette affaire. Parce que donc, soit nous sommes capables d'en tirer une leçon et de se dire, attendez là, on va essayer de comprendre pourquoi. Et on va arrêter de mettre ça sur le climat, sur le fait que ce que vous voulez, soit effectivement on est capable de comprendre pourquoi, et auquel cas on, a, aura, on aura appris quelque chose, soit nous ne sommes pas capables de nous poser la question de pourquoi, et alors effectivement on continuera de vivoter, on continuera de euh, finalement de naviguer à vue dans ce crises qu'on aura. Est-ce que vous ne pensez pas que le problème de la France et de l'Europe, d'une certaine façon générale, c'est de considérer l'Afrique comme étant un pays, alors que c'est quand même un continent qui a plus de 60 États bah, D'abord, je crois que le problème de la France, c'est que personne ne connaît l'Afrique. Ceux qui la connaissent, c'est pour donner des leçons. Et là où vous avez raison, c'est que la notion d'Afrique comme continent, elle n'est pas évidente à faire émerger dans l'esprit des Occidentaux, et particulièrement, effectivement, des Français. Personne ne sait ce qui s'y passe. titre personnel dans cette crise, l'Afrique s'en est merveilleusement sortie, c'est tout, Je veux dire, c'est comme ça. Et que, et que quand vous prenez un élément qui, moi, me fascine, euh, ce qui a suscité des inquiétudes au départ, c'était la question des tests, en fait. Puisque euh, en avril, donc, euh, 43 pays du continent africain étaient déjà en mesure de diagnostiquer efficacement le, le Covid. Et avec des résultats qui étaient donnés, en 8 heures quoi. nous il nous fallait une semaine une semaine là en octobre je me suis je m'étais je m'étais renseigné effectivement en octobre à sur dakar il leur fallait 6 heures pour donner des, des résultats aujourd'hui on les a toujours pas euh, en, en, même en trois jours on les a pas c'est quand même tout à fait remarquable sur le fait que ils ont mis en place les tests à domicile par exemple effectivement, les tests d'anticorps euh, avec des résultats en minutes. Euh, Par exemple, effectivement, il y a un truc qui m'a fasciné en, au Sénégal en février, je vous le redis, sur la question euh, de, des frontières. Nous nous posions la question euh, de savoir s'il fallait ou pas fermer les frontières. On a dit non, il ne faut pas les fermer parce que vous comprenez, c'est compliqué. Alors que nous, alors que, au Sénégal, je veux dire, ils l'ont effectivement, euh, fermé sans aucun problème. Et pourquoi ça a été autant compliqué pour la France de fermer ses oui. frontières Parce que nous sommes des mondialistes. Et que nous n'acceptons pas l'idée de pouvoir avoir une identité nationale. Il y a un truc extraordinaire. Nous, encore d'ailleurs, une pergiversion sur les masques, en vous répétant « c'est pas utile, c'est pas utile, c'est pas utile, c'est pas utile ». Je reprends le Sénégal. Par précaution, est-ce que vous savez à quel moment le, le, le masque a été rendu obligatoire dans les lieux publics au Sénégal en avril et pourquoi Combien il y avait de morts en avril quand ça a été décidé 5 morts. Est-ce que vous imaginez Nous on était à je sais pas combien de temps confinement, hein. on était déjà à 15 ou 20 000 quoi. Il y avait 5 morts, 412 cas de contamination et dès le lundi 20 avril vous aviez effectivement une obligation de port du masque en lieu public en Afrique, au Sénégal en particulier que je connais bien avec la Côte d'Ivoire. Vous avez une réactivité exceptionnelle. C'est exactement ce qui nous a manqué. Le professeur Raoult fait actuellement l'objet d'une plainte. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, étant donné que vous êtes son avocat Le professeur Raoult fait l'objet d'une plainte parce qu'on lui reproche précisément d'avoir promu l'hydroxychloroquine, et plus particulièrement de l'avoir promu à destination de l'Afrique, comme je vous l'expliquais tout à oui. l'heure. Le Sénat américain d'ailleurs vient de réitérer son soutien au professeur Raoult et déplore euh, la persécution dont il fait l'objet dans son propre pays. Ah, Est-ce que ah, vous oui. ne pensez pas que c'est une humiliation pour l'État français Il y a un problème en France. C'est une humiliation, évidemment c'est une humiliation. Mais vous devez comprendre qu'en France, nous sommes élitistes. Une folie s'est emparée de la chloroquine, mais une folie très française finalement. On a réussi à inventer une fable. Sur laquelle l'hydroxychloroquine est devenu le médicament le plus dangereux au monde. On est dans autre chose. Le Lancet publie une étude bidon et en deux jours, la plupart des États au monde retirent leurs essais cliniques sur la chloroquine, alors que chaque État peut se vanter, en moins en Occident, d'avoir au moins une centaine de médicaments qui traînent dans les tiroirs et toujours prescrits, qui sont notoirement dangereux et qu'on ne retire pas du marché. Pourquoi Prescrire vient de une revue, la vient de publier la liste de 91, la liste noire des médicaments, des médicaments dangereux, pas inefficaces, hein, dangereux. J'ai pas vu d'arrêter qu'il les retire. Non, la chloroquine est devenue dangereuse. Voilà. C est, c est cette fable, on a inventé une fable qui me fait quand même dire à laquelle une partie de la population a cru, une partie de la communauté scientifique a cru, ce qui d'ailleurs nous donne un peu le niveau de notre communauté scientifique. Mais pourquoi en France on vous explique que les réanimations sont saturées, que c'est terrifiant, que c'est terrible, on envoie des médecins sur la télé quasiment on se mettre à pleurer, alors que dans le même temps vous avez des médecins et non des moindres qui vous écrivent que leur clinique privée, mais il n'y a personne dedans. Ça veut dire qu'il n'y a pas de collaboration entre les, les hôpitaux publics et les hôpitaux privés en France Manifestement ben pas. Ça a été le problème en mars et là on l'a là. J'ai Patrick Carliose, qui est chirurgien pédiatrique, membre de l'Académie de chirurgie, qui sur Lyon, et ça a été confirmé hier, encore par, par, par, un, par un chef de service, eh bien, au pic de l'épidémie, au pic de cette seconde vague, eh bien, nous avions des cliniques privées, vides. Oui, parce qu'en France, plus c'est compliqué, mieux c'est. Emmanuel Macron vous explique, il y a maintenant euh, trois semaines, quand il a mis le pays en confinement, en semi-confinement, quoi qu'il en soit, quoi qu'on fasse, Quoi qu'on fasse, il y aura 9000 patients en réanimation à la mi-novembre. Quoi qu'on fasse. Il y en a eu moitié moins. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Quand on se trompe à ce point, je veux dire, on passe son temps à se tromper. Vous avez vu quand même que le ministre de la Santé, Agnès Buzyn, en février, euh, en mars, est capable de dire « Moi, j'ai prévenu tout le monde, mais personne ne m'a écouté ». Dans un état normal, le gouvernement sauterait normalement. Non, en France, on avait posé une plainte pénale qui est en cours d'instruction, on nous reproche de l'avoir déposé quasiment. Non, rien, il fallait attendre la fin de la crise. Vous voyez, c'est ça la France. La France, c'est un pays qui se gargarise de ses discours. Il est insupportable, ce pays. Insupportable pour ça. Dieu sait si c'est mon pays et que je l'aime. Ça a dépassé le cadre sanitaire depuis longtemps. Nous sommes devenus malades parce que nous avons un gouvernement d'incompétents, Parce que nous avons un gouvernement, oui, d'incompétent notoire. C'est comme ça. Je, je, je, je, mais je suis stupéfait, si vous voulez, stupéfait. Vous vous rendez compte que le port du masque, par exemple, alors son efficacité peut certes être discutée, pourquoi pas Je veux dire, mais il aura fallu que je fasse un recours en juillet pour qu'il soit imposé dans les lieux clos. Je dû faire un recours. Le gouvernement réfléchissait de son côté. Ils avaient dit que c'était pas efficace. Il avait dit que ce n'était pas efficace, et puis après, il avait dit « j'ai réfléchi à l'idée de l'imposer, je ne sais pas. » Et maintenant, c'est devenu obligatoire partout. C est, c est, c est, ils sont devenus fous. C'est très compliqué, parce que ce gouvernement, on a vraiment l'impression qu'il est à la solde, et à la botte de on ne sait pas qui, mais c est, c est, ils sont tellement incompétents que finalement, ils seraient prêts à gober n'importe quoi. Comme l'histoire des 9000 cas en réanimation. Mais d'où ça sort Pourquoi pourquoi 9 000 Pourquoi pas 20 000 Non, c'est des projections. Vous avez vu ce qu'on fait en France, nous On fait des projections. Le problème, c'est qu'on se plante à chaque fois. On a été le pays qui était capable de dire que le virus, que le, le nuage de Tchernobyl s'arrêtait euh, finalement à la frontière, et aujourd'hui de dire que finalement, le virus n'a pas de passeport. Mais on n'en peut plus dans ce pays. Il faut bien comprendre qu'il y a un ras-le-bol qui fait instauré, qui est catastrophique. Mais vous vous rendez compte qu'on a dit aux gens en mars, restez chez vous si vous êtes malade, restez chez vous. Et si c'est très grave, bah, appelez le SAMU. Mais vous rendez compte de l'angoisse dans laquelle on nous a imposé de vivre L'angoisse Et quand même, la communauté médicale devrait quand même s'interroger à avoir accepté l'idée qu'on dise à des patients anxieux, malades, à qui on répétait tous les soirs que c'était la fin du monde, qu'il fallait qu'ils restent chez eux. Et que le, la seule personne qui a vraiment eu cette audace de les traiter de les, de les suivre, de les accompagner, de faire de la médecine. Dans ce pays, il y en a un qui l'a fait, il y en a un qui l'a fait. C'est Raoul de qui l'a fait. Mais le seul qui l'ait vraiment fait, qui a distribué les oxymètres, qui a reçu les patients, qui les a rassurés, qui les a effectivement accompagnés et traités, accessoirement bien sûr. J'ai même la première partie, toute cette première partie. Écoutez les témoignages. Des gens qui ont fait 400, 500 kilomètres pour aller à l'IHU de Marseille, en disant on a été reçu, on a été pris en charge, et tout de suite on a été hospitalisé, ou alors tout de suite on a été renvoyé chez nous, avec effectivement une voilà des, des consignes très claires. Voilà, on a été alors que nous, bah, chez nous, on nous a dit restez chez vous. Des gens ont fait 500 kilomètres juste pour rencontrer un médecin. Je parle même pas de se faire traiter, madame. Je parle juste de rencontrer un médecin. Ils ont dû faire 500 kilomètres et aller au bout du bout du monde, à la frontière de l'Algérie, presque, pour effectivement se faire soigner et se faire accueillir, se faire considérer. Et après, on voudrait donner des leçons à l'Afrique en particulier et au monde en général. On ose, encore, et vous avez vu, et le seul qui est poursuivi, c'est le type qui a fait ça. Le seul qui est poursuivi en France, c'est le type qui a fait ça, quoi. Et quel est finalement, quelle est finalement la différence entre la France et, et un État dictatorial Nous, on fait semblant d'avoir des institutions. Vous vous rendez compte, madame, que nous, on a été capable d'envoyer de des gens en prison sans juge pendant le confinement que les détentions provisoires de certaines, de, de, pas de certaines, des personnes, des, des détenus, étaient détentions provisoires de gens qui n'étaient même pas encore coupables. Était présumé innocent. Ah, la France et la présomption d'innocence. Il faut écouter Emmanuel Macron, vous parlez de la présomption d'innocence. Notre ministre bien-aimé, confrère par excellence, M. Dupont-Moretti, vous parlez de la présomption d'innocence. Mais concrètement, nous avons eu des gens qui ont été maintenus en prison sans juge. Nous avons privé les détenus de parloir. Vous avez des gens qui sont morts de solitude. Et Qu'est-ce qui différencie un État dictatorial de la France, n'avez-vous dit Quand un pays est capable de mettre des gens en prison sans juge, même de les laisser en prison sans juge, de les laisser en prison sans juge, comment ça s'appelle Eh bien, ça s'appelle une dictature. Et le Conseil d'État, effectivement, dont est issu Édouard Philippe, par ailleurs, eh bien, euh, a eu à connaître la question il a dit circuler, il n'y a rien à voir. Il aura fallu le recours d'un détenu devant le juge pénal pour que celui-ci, dise, va bah, attendre, bien sûr que non, on ne peut pas maintenir quelqu'un en prison sans que j'exerce mon contrôle. C'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'on a attenté la liberté de culte. La vérité, c'est que la liberté de culte, oh mon Dieu, la liberté de culte, mais écoutez donc les discours, cette liberté fondamentale, la France aime ses cultes, etc. Mais concrètement, on a attenté la liberté de culte. La vérité, c'est qu'effectivement, bien sûr qu'on s'est transformé en dictature. Mais il faut écouter euh, Alexis de j'ai fait une vidéo, sur Alexis de Tocqueville, où j'ai effectivement relaté tout ce qu'il raconte dans De la démocratie en Amérique, et où il vient expliquer quels seront les tyrans de la démocratie. Comment la démocratie fait émerger une tyrannie paternaliste finalement, avec un État qui veut contrôler le moindre de, de vos actions, avec un État qui est responsable de votre santé et de votre bonheur. Il est un qui veut effectivement vous imposer votre bonheur. Vous avez le droit au bonheur si c'est lui qui vous l'impose, le droit à la santé si c'est lui il vous l impose. Cet État dit-on providence. Tout, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Nous sommes dans un État providentiel et rien, nous n'aimons rien de plus. L'État n'aime rien de plus que nous lui reconnaissions. Et, et ce n'est pas finalement surprenant de voir la France soutenir des dictatures en Afrique, par exemple. Mais on les soutient pour d'autres raisons. On les soutient pour des raisons financières. Ça nous arrange bien. Le gouvernement français a récemment parlé d'isolement des, des patients du Covid. Est-ce que vous pensez que c'est faisable en France Lorsqu'on a parlé d'isoler des fichiers S, donc euh, dans le cadre du terrorisme, on a répondu aux partis qui le proposaient. Vous n'imaginez pas, nous n'allons pas isoler des gens. Nous ne pouvons pas empêcher des gens qui ne sont pas coupables, qui sont juste objets de signalement, d'aller effectivement et venir. Ah, par contre, effectivement, isoler des malades, ça c'est possible. Et si vous voulez, je trouve que là où il y a un truc, par exemple, vous voyez, c'est intéressant ce que vous dites. Mais le problème, c'est l'isolement des malades ou c'est le dépistage des malades d'abord Parce que là, on part du principe que les Français sont irresponsables, ne s'isolent pas. Bah, déjà, si les Français avaient réussi à se faire tester, ça aurait facilité les choses.